Bonjour à tous. Euh, donc effectivement, on travaille en biologie de la conservation et on s'intéresse d'une manière générale à la biodiversité. Donc vous savez que quand on parle de biodiversité, évidemment, on parle souvent d'espèces parce que c'est ce qui est le plus facilement appréhendable. Mais quand on parle de biodiversité, en fait, c'est tout ce qui est variabilité du vivant. Donc, ça fait référence à la diversité spécifique, mais aussi à la diversité génétique et à la diversité des écosystèmes, des habitats. Or, on constate actuellement qu'on est dans une crise majeure de cette biodiversité. On parle même de sixième crise d'extinction avec une diminution de l'abondance de certaines espèces. Donc, par exemple, l'effondrement de stocks qui est documentée pour plusieurs espèces, alors des espèces marines, des espèces terrestres, des espèces d'eau douce, et qui, lorsqu'elle se poursuit, ce, ce décl... enfin, cette diminution d'abondance peut conduire à l'extinction d'espèces. Alors, les extinctions d'espèces, elles ont été documentées, donc euh, déjà pour le dodo. Donc une espèce euh, un peu euh, porte-drapeau emblématique des disparitions d'espèces. Euh, des fois, ce qui est impressionnant, c'est la, la vitesse à laquelle ces espèces disparaissent. Il y a un exemple, c'est la deuxième expédition de James Cook euh, qui embarque euh, George Foster, un naturaliste. Et euh, ce naturaliste va décrire euh, de nombreuses espèces d'oiseaux qui souvent ne sont plus connues dans les musées que par un spécimen qui est naturalisé. Puisque euh, dès que d'autres naturalistes euh, vont aller quelques dizaines d'années après, ils ne retrouveront plus jamais ces espèces-là qui ont toutes disparu en l'espèce de quelques années, suite à l'introduction de rats, de chiens ou destruction de forêts. Alors, beaucoup de disparitions ont lieu dans ces systèmes insulaires qui sont fragiles, avec des populations qui sont, dès le départ, petites. Euh, mais des espèces à large répartition ne sont pas aussi euh, à l'abri d'extinction Et on a un exemple, le pigeon migrateur, donc euh, une espèce américaine, c'était sans doute un des oiseaux communs euh, les plus abondants au niveau mondial. La population est estimée à presque 5 milliards d'individus. Et en l'espace de quelques dizaines d'années, les agriculteurs euh, vont euh, les exterminer. Voilà. Alors, euh, ces taux d'extinction actuels, ils sont énormes, puisqu'on pense qu'ils sont mille fois supérieurs au taux moyen calculé à partir des données de fossiles. Donc, ça va très, très, très, très vite. Et euh, cette disparition des espèces s'accompagne aussi par une destruction des habitats et donc une disparition. On a par exemple moins de 40% de forêts depuis 1700. Il y a même des pays dans le monde qui n'ont plus de forêts. Euh, pareil pour les zones humides et pour les récifs coralliens, avec euh, presque euh, 24% des, des récifs qui sont menacés. Certains habitats ne disparaissent pas. En France, on a toujours des forêts. Euh, mais par contre, ce qui arrive, qui est plus insidieux, qu'on voit moins, c'est ce qu'on appelle l'homogénéisation. C'est-à-dire qu'on a toujours une forêt, mais au lieu d'avoir un peuplement qui est varié, avec nombreuses espèces, différentes classes d'âge, au final, on a un peuplement qui est assez monospécifique. Ça se voit aussi dans nos campagnes, avec... Euh, donc, une destruction d'habitats de, semi-naturels avec donc des grandes open fields. Et donc, bah ça, c'est directement nous. C'est notre, notre impact sur l'écosystème qui est lié donc à l'accroissement de la population humaine. Alors, on, on sait documenté pour les populations animales que la majorité de, de ces grands déclins, de ces grandes menaces, c'est l'exploitation directement, donc les prélèvements. Euh, c'est aussi évidemment la destruction, euh, la dégradation des habitats, donc on vient de le voir. Et puis, on sait qu'on va aussi de plus en plus avoir l'effet du changement climatique, de la pollution et des espèces invasives. Alors, bien sûr, on peut se demander, mais euh, bon, est-ce que c'est grave Alors, euh, ben, certains vont considérer que ben, oui, parce que déjà, la biodiversité, elle a une valeur intrinsèque en tant que telle. Elle existe indépendamment de nous. Et euh, donc, on, on peut vouloir la conserver pour sa valeur intrinsèque. Et puis on peut aussi vouloir la préserver pour sa valeur instrumentale en fait sur une vision plus utilitariste à savoir que la biodiversité effectivement va influencer le bien-être humain donc à travers la production de ressources donc de médicaments, de nourriture, de matériaux et puis aussi à travers l'impact qu'elle a sur le fonctionnement, la stabilité stabilité et la régulation des écosystèmes. Alors, par exemple, elle participe à la purification de l'eau, à la stabilité des sols, à la purification de l'air, à la régénération des sols et la décomposition. Et euh, bien sûr, peut-être parmi les, les services qu'elle rend, qui sont les parmi les plus connus, c'est tout ce qui est le service de la pollinisation. Et actuellement, on considère qu'il y a à peu près 35% de la production agricole, soit un marché de, bon, de, de plus de 200 milliards de dollars hein, en 2015, qui est assuré par la pollinisation. Dans certaines régions, en fait, les, ce service qui était rendu gratuitement par la nature a disparu du fait du, du déclin des pollinisateurs. Alors, ça se passe notamment en Chine, dans certaines régions, et du coup, il faut intervenir des hommes pour polliniser à la main donc euh, les fruitiers, donc, alors qu'on peut se dire que bah, c'était quelque chose qui était assuré gratuitement. Euh, ça a aussi une valeur sociale, culturelle, un patrimoine collectif, euh, et ce qui fait que au sommet de Nagoya, en 2010, euh, l'idée était de dire que la biodiversité n'a pas de prix. C'est effectivement difficile de mettre un prix. Par contre, ce qu'on sait, c'est que sa destruction va avoir un coût économique important. Et peut-être que le fait de pointer sur ces aspects-là fait prendre en partie conscience une certaine partie de la société et du coup, c'est un petit peu plus intéressé à ces aspects-là. Alors bien sûr, il y a tout un panel de réponses qui ont été adoptées depuis déjà un certain nombre d'années, donc à travers la protection d'espèces qui vont parfois jusqu'à la réintroduction. Donc la protection d'espèces via la CITES, la directive Oiseaux, la directive habitat faune de flore euh, la protection d'espaces qui vont avec, puisqu'on va conserver leurs habitats, donc euh, des réserves naturelles, des parcs nationaux, Natura 2000, et puis les politiques environnementales. Alors, ça peut être des quotas, ça peut être les mesures agro-environnementales en milieu agricole, ou des politiques environnementales d'une manière générale. Mais la grande question qui se pose, toujours de... De, de faire en sorte de mieux documenter cet état de la biodiversité et surtout essayer de mieux documenter, pour sans doute les hiérarchiser, les différentes pressions qui s'exercent sur cet état et surtout voir l'efficacité des différentes réponses qui sont adoptées par la société civile, par les politiques publiques, pour se dire, ben, effectivement, est-ce qu'on peut lier tout ça et est-ce qu'on peut en tirer des, des conclusions, en tout cas des recommandations donc tout ça, ça sous-entend bien sûr de disposer d'observatoires. Alors des observatoires qui vont permettre de faire des comparaisons dans l'espace, donc selon par exemple des gradients de pression, et puis dans le temps pour voir évidemment comment ça change au cours du temps, et par exemple dans des endroits qui sont soumis à des fortes pressions, et puis dans des endroits où les pressions sont moins importantes. Donc pour des comparaisons, essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe. Donc on a besoin d'observatoires, et pour ça, on a ce qui existe très classiquement, c'est les suivis classiques, qui sont notamment faits évidemment, par les scientifiques depuis déjà de très nombreuses années, notamment dans le cadre de stations de recherche. Donc là, ce sont des, des chercheurs accompagnés de leurs collaborateurs, leurs étudiants, qui vont mettre en place ces suivis. Et en général, il va y avoir quelques sites suivis très, très bien, donc localement, de façon extrêmement standardisée, selon des protocoles euh, donc complexes. Et ça veut dire que localement, on va développer un effort euh, important et bien sûr, mobiliser des niveaux de compétences systématiques qui sont poussés. Alors, le... donc, ça, c'est fait, ça marche bien. Maintenant, effectivement, euh, malheureusement, il n'y en a pas très, très, très nombreux en tant que chercheurs. On aimerait évidemment qu'il y ait beaucoup plus. Euh, et donc, ben, en fait, l'effort, il est relativement limité. Donc, euh, assez récemment, enfin récemment, pas si récemment, puisque les Américains, ils avaient commencé il y a déjà plus d'une centaine d'années, dans le cadre de suivi, mais l'idée était de mobiliser des gens, et notamment des citoyens, pour participer au suivi. Donc, c'est ce qu'on appelle les suivis participatifs. Alors, dans ce cadre-là, du coup, on va faire appel à des participants, des volontaires, donc qui vont être des collaborateurs de cher chercheurs. On va souvent ici parler de citoyens. Donc, l'idée, c'est de mobiliser un grand nombre de façon à suivre un grand nombre de sites à large échelle, toujours de façon standardisée, mais cette fois-ci, bien sûr, à partir de protocoles Simplifié, puisque l'idée, c'est bien sûr que les gens, ils adhèrent, qu'ils ne se lassent pas, qu'ils ont envie de le faire. Et donc, euh, voilà, si on propose des choses un petit peu trop complexes, ben, peut-être qu'il n'y aura pas suffisamment de monde à, à avoir envie de, de participer sur le long terme. Donc là, on va développer un effort euh, important. Et alors, ça dépend, on reviendra là-dessus. Mais c'est vrai que d'une manière générale, on va plutôt mobiliser du coup des compétences systématiques moindres. Voilà, donc on verra. Et donc, c'est ce qu'on appelle les sciences participatives. Alors, les sciences participatives, hein, il y a une définition qui a été donnée par euh, donc, monsieur, enfin, le rapport Houlier en 2016. C'est une forme de production de connaissances scientifiques auxquelles donc, des acteurs non scientifiques professionnels, hein, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent. Il y a vraiment cette notion de « ils vont participer de façon active hein, et délibérée ». C'est vraiment une démarche volontaire, je m'engage. Hein, dans ce type d'action. Alors actuellement, il y a des milliers de projets, ça, ça mobilise des millions de participants, que ce soit pour la collecte, la catégorisation, ce peut être pour l'analyse de données, et dans des domaines aussi variés que la santé, l'astrophysique ou la biodiversité. Alors juste quelques exemples, en astrophysique, hein, les développements technologiques ont fait qu'on a pu récupérer des millions d'images de galaxies, notamment grâce à Sloan Digital Sky Survey, et que ben, ça posait des soucis pour les classer. Donc ils ont eu la bonne idée de faire appel aux, aux astrophysiciens amateurs, qui étaient ou, au grand public, qui avait envie de participer à, à, à, à ces efforts de recherche, et qui ont contribué donc, à classer les galaxies selon leur forme, pour comprendre comment elles se sont formées. Donc, il y, avait, il y a 50 millions de classifications qui ont été reçues par le projet lors de sa première année, et ça a été réalisé par plus de 150 000 personnes. Donc, on imagine, c'est un effort considérable. Alors, c'est vrai que maintenant, avec l'intelligence artificielle, on se dit, ah, bah oui, mais... Ça, effectivement, peut-être que dans 10 ans, ça se fera très vite, sans avoir besoin de participants citoyens. Mais en même temps, pour développer les algorithmes, on voit qu'on va aussi se baser souvent sur, ben, déjà, le fonctionnement de notre cerveau, qui ne fonctionne pas si mal. Et C'est un peu l'idée de, de l'équipe qui avait lancé Foldit, c'est-à-dire là qui a lancé un jeu vidéo expérimental sur le repliement des protéines. En fait, ils avaient un souci, ils n'arrivaient pas à modéliser ce repliement des protéines. Et leur idée, ça a été d'utiliser les capacités naturelles du cerveau humain pour déterminer comment une protéine se plie. Donc, ils ont fait jouer des humains sur des puzzles euh, pour essayer de reconstituer donc, les protéines qui étaient déjà connues. Et du coup, ils se sont inspirés de cette façon de penser, en fait, pour développer leurs algorithmes. Donc, ils étaient bloqués, entre autres, depuis plus de dix ans sur la complexité d'une enzyme. Et en fait, en l'espace de ben alors, moins de trois semaines, il y a une publication qui a été, euh, euh, qui a été publiée. Donc, on imagine bien qu'ils ont dû résoudre en une dizaine de jours à peu près leurs problèmes. Donc, ça a été formidable, fabuleux et ça a permis ces avancées quand même qui sont euh, fantastiques. Et donc, maintenant, évidemment, ça, ça permet d'aller plus loin. Et notamment, là, c'était une protéine qui était impliquée dans la reproduction du, du VIH. Alors, on a l'impression que c'est en plein essor, et c'est vrai que c'est en plein essor, mais euh, les sciences participatives, quelque part, elles existent depuis très longtemps. Et euh, regarde par exemple, euh, des, lors des grandes expéditions de découverte autour du monde, les gens ramenaient des spécimens, ils ramenaient des, des, des échantillons, et qui permettaient, qui renvoyaient vers le scientifique pour justement mieux documenter ce qu'il y avait avant. Donc, il y a une longue tradition, notamment au Muséum d'histoire naturelle et notamment, à travers la constitution des herbiers. Et puis, ces programmes ont perduré. Alors, depuis, les sciences participatives ont vraiment connu un essor important. Évidemment, on ne va pas pouvoir citer tous les programmes. Et donc, on est désolé si, évidemment, là on ne les a pas tous listés. Mais c'était juste pour vous dire, donc, euh, et notamment au niveau du, du milieu marin, il y a plein de programmes qui se sont développés. Et surtout, il y a eu une idée de vouloir les fédérer, les mettre ensemble. Et donc, il y a un un collectif qui s'est constitué autour des sciences participatives biodiversité, donc est animé par la Fondation Nicolas Hulot et la Fédération des CPIE. Et donc, évidemment, je vous invite à aller, euh, aller voir sur le, sur le site pour plus d'informations. Nous, on va plus parler de Viginature parce que c'est un programme en fait, qui a été développé par le laboratoire dans lequel on travaille, donc, euh, le CESCO, le Centre d'écologie et des sciences de la conservation au muséum. Et donc, on connaît un petit peu mieux ce programme-là. Et puis, on a aussi un petit peu contribué à analyser les données. Donc, c'est pour ça. Mais évidemment, on vous encourage à aller voir euh, tous les autres programmes. Euh, donc, là, la philosophie, c'est que... Ça repose sur le partage de la démarche scientifique entre les participants volontaires et les chercheurs académiques dans des objectifs de connaissance et de préservation de la biodiversité. Alors bien sûr, quand on parle de sciences participative, on va se trouver face à des programmes qui, des fois, peuvent être très scientifiques, assez peu participatifs. Et puis, euh, à l'inverse, des programmes qui peuvent être très participatifs et, au final, euh, assez peu scientifiques. Alors, ça peut aussi évoluer. On peut avoir des programmes au tout début qui sont peut-être très scientifiques ou très participatifs et assez peu de l'autre. Et puis qui évoluent aussi au cours de leur vie. Et donc toutes les histoires d'équilibrage. Nous, d'une manière générale, sur les programmes dont on va vous parler, euh, c'est des programmes qui cherchent en fait plutôt à placer le, le curseur au, au centre du, de ce gradient entre science et participation. Et comme on travaille en biologie de la conservation, on a aussi l'objectif de ces, ces travaux, y contribuent à une meilleure conservation et gestion de la biodiversité. Alors bien sûr, construire de tels programmes, ça sous-entend, avant tout, si on veut que ça marche, c'est de tenir compte des attentes et des contraintes, donc des différents acteurs, que ce soit des scientifiques ou évidemment que ce soit des participants. Et on va revenir un petit peu là-dessus tout au long de l'exposé. Les programmes de sciences participatives euh, de type VigiNature, Nature ils sont, poursuivent trois objectifs. Un objectif qui est scientifique, on en a parlé. En premier lieu, c'est mieux documenter l'état de santé de la biodiversité face aux différentes pressions qui s'exercent, dans un but aussi politique de façon de produire des indicateurs sur cet état de santé et de la biodiversité, de le transmettre donc aux décideurs et puis aux citoyens, au grand public, hein, et bien sûr d'accompagner les politiques de conservation. Enfin, il y a un objectif qui est pédagogique, parce qu'il ben, y a un énorme enjeu bon aussi de ce côté-là. Je laisse la parole. Donc euh, l'objectif pédagogique qui il... Il est de, aussi de, de former le citoyen s'il soit capable de s'approprier des, des connaissances, euh, mais aussi euh, de, de l'inciter euh, à, à observer la nature. Donc, C'est une des premières, euh, premières choses. Et de vivre aussi une expérience de nature, au contact de la nature. Alors, C'est important puisque ben, la population humaine elle a sacrément augmenté ces dernières décennies, mais en plus, euh, on a tendance à être de plus en plus urbain et donc d'être moins en moins connecté euh, à la nature, plus en plus connecté aux médias. Euh, je crois qu'il y a un petit graphique là, ah, je ne sais pas si on voit, non. enfin le graphique de, de côté des dessins, là c'est plus vous regardez à la télé, euh, moins l'observation que vous avez sur les bonhommes et... Il fournit, ça c'est un, un peu inquiétant. Et donc euh, ça porte même un nom clinique. Et donc l'idée c'est de, en participant à ces programmes de sciences participatives, le citoyen en fin fait, de compte, il soit au contact de la nature, même si ça ne dure pas très très longtemps, mais le plus possible. Et donc c'est ce qu'on appelle donc euh, l'extinction d'expérience de nature. L'idée aussi c'est, on a parlé de programmes de sciences participatives, on va faire de la science. Et euh, dans cette période qu'on est en train de, de traverser, euh, ça a des fois un peu inquiétant qu'un simple tweet d'une seule personne puisse avoir autant de poids qu'une structure organisée ou des, des centaines de personnes avec une démarche euh, transparente sur lesquelles ils ont affiché comment ils allaient travailler, sur quelles données ils allaient travailler, que les données sont publiques. Finalement, ça pèse presque autant. Voilà. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Euh, Peut-être parce qu'on n'a pas assez expliqué la démarche euh, scientifique à auprès des citoyens, à l'école, le, tous les jours. Donc, le principe de la, de la démarche scientifique, c'est surtout un principe de, de transparence et de reproductibilité. C'est est-ce que quelqu'un d'autre peut refaire la même chose que moi, peut retrouver le même résultat que moi à partir des données d'observations. Euh, donc, ça on va déboucher sur un, un, un modèle, un test d'une hypothèse. Et est-ce que quelqu'un est capable de refaire la même chose que moi C'est quelque chose de très important et je pense qu'il ne faut pas qu'on passe à côté. Donc, tout ceci étant dit, on peut s'interroger sur les grands principes qu'il y a derrière ces programmes de sciences participatives, Viginature, donc d'observation de la biodiversité. Donc, euh, ces, ces programmes, ils sont basés en fait sur les espèces communes en premier lieu. Pourquoi Parce que déjà, les espèces rares elles étaient peut-être un petit peu plus suivies. Et puis surtout que les espèces communes, donc, elles étaient facilement appréhendables par le, par le grand public. Et puis, elles sont à la base du fonctionnement des écosystèmes. C'est quand même les plus nombreuses qui voilà, participent à ce bon fonctionnement, ou pas. Euh, et puis surtout, on peut se dire que quand on suit plusieurs espèces, on va avoir un message global et pouvoir euh, comprendre globalement ce qui, ce qui se passe, peut-être plus facilement si on suit juste une espèce qui euh, peut être soumise à des fluctuations plus stochastiques. Donc en tout cas, il y avait cette idée, voilà, on va travailler sur un ensemble d'espèces communes, et d'une manière générale, on va travailler sur... Euh, les communautés, alors je voudrais... Je sais pas, vous voyez non. Non. non. Je casse tout, tant pis. Alors on va travailler sur plusieurs espèces et on va travailler à l'échelle des communautés en considérant en fait que les espèces, elles interagissent les unes avec les autres et donc pas indépendamment les unes des autres. Et puis l'idée c'est aussi de travailler plutôt sur des indices d'abondance plutôt que uniquement de la présence-absence et évidemment de travailler selon collecte de données selon des protocoles qui soient vraiment standardisés, protocolés. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on peut obtenir avec des données opportunistes. Alors pourquoi l'abondance euh, on voit ici le cas du bruit en jaune, où effectivement, bah, c'était déjà super, on avait des données sur les présences-absences et vous voyez un atlas produit par les Anglais dans les années 70. Donc on voit qu'il a une large répartition. Et puis que 20 ans après, le même atlas bah, montre qu'effectivement, il a disparu de quelques localités, mais que bon, globalement, euh, on retrouve un petit peu la même distribution. Il n'y a pas de changement majeur. Si on regarde par contre ce qui s'est passé au niveau de l'abondance sur la même période de temps, on se rend compte qu'il y a eu un effondrement des effectifs et que les effectifs ont été divisés par deux. D'où l'importance, effectivement, si on peut, d'avoir ce message beaucoup plus fin, parce que ça va nous prévenir, effectivement, beaucoup plus en amont. Donc, l'idée de travailler sur l'abondance, c'est ce, ce qui est fait. Et puis, du coup, on a dit, le principe, c'est de faire appel à un grand nombre de citoyens, un grand nombre d'observateurs. Comme ça, on va pouvoir suivre un grand nombre de sites. Donc on aura des résultats plus robustes et puis surtout une bonne représentativité des résultats à l'échelle du territoire. Donc là, on a juste illustré par quelques programmes de sciences participatives de type Viginature. Donc, il y a le STOC, c'est le suivi temporel des oiseaux communs. À gauche, vous avez ensuite des observatoires de biodiversité des jardins, donc il y a Papillon de jardin notamment. Et puis le SPIPOL qui est le suivi euh, photographique des insectes pollinisateurs. Donc en fait, derrière ces grands ces grands, les grands principes de ce type de programme donc, et de des protocoles, c'est d'être adapté à un grand nombre d'observateurs. Donc on va choisir des protocoles qui sont simples, qui sont rapides, mais qui sont rigoureux, qui permettent de mesurer l'abondance. Évidemment, qui, prennent compte des, qui tiennent compte des motivations, des compétences et des faits ob des observateurs et qui sont adossés à des plans d'échantillonnage de façon... À, être, à ce que les résultats soient représentatifs de ce qui se passe à plus large échelle, à l'échelle du territoire. Alors, juste quelques exemples. Si vous êtes ornithologue et que vous avez envie de participer à Suivi, mais peut-être que vous participez déjà, euh, l'idée, c'est de contacter le coordinateur qui va tirer au hasard un carré de près de chez vous euh, et sur lequel vous irez échantillonner 10 points, donc euh, au printemps, deux passages par an. Donc, vous ferez 10 points d'écoute. Alors, c'est de l'ordre de six minutes, donc ça... C'est vraiment rapide, donc euh, du coup, on détecte évidemment pas toutes les espèces, mais on va détecter les espèces communes. Et comme tout le monde le fait de façon standardisée, d'année en année, sur tous les sites, on va pouvoir calculer ensuite des tendances. Donc actuellement, il y a plus de 1500 sites qui sont échantillonnés, donc depuis 1989, et on obtient comme ça des informations sur l'abondance de plus de 150 espèces d'oiseaux communs. Si vous n'avez pas de compétences en ornithologie, euh, mais que vous avez un appareil photo, vous pouvez aller faire le, le suivi photographique des pollinisateurs, le speeple. Et donc, il s'agit de prendre une photo euh, sur une fleur et tous les insectes qui vont s'y poser pendant 20 minutes. Voilà. Ensuite, bon, il faut un peu trier, parce que des fois, la photo, est, on l'a prise et l'insecte est parti. Il faut recadrer un petit peu. Il y a un petit peu un travail de, sur l'image à faire. Et puis, c'est le déposer sur un, sur un site internet et euh, d'essayer à identifier à la fois la fleur et d'identifier euh, l'insecte. Vous allez être aidé par euh, une clé d'identification euh, par ordinateur. Évidemment, des fois, vous allez euh, vous arrêter à petite mouche noire et ce sera déjà très, très bien. Et puis des fois, par contre, vous pourrez votre photo de qualité, l'insecte est facile à reconnaître et vous pourrez aller beaucoup plus loin sur, sur l'espèce. Ensuite, euh, ces photos elles sont revues par des experts. Et euh, par tout un système aussi euh, collaboratif, parce qu'au début, c'était qu'un ou deux experts, mais vu que ça marche super bien, qu'il y a des millions de photos qui sont déposées, et ben, euh, les quelques experts euh, de, des insectes, euh, de l'OPI, ils sont un peu débordés. Et du coup, c'est toute une communauté qui s'est mise en place avec des différents de niveaux de qualification. Certains qui sont capables d'identifier certains types de groupes, plusieurs identifications par photo, etc. Et donc, euh, l'idée, c'est de revalider euh, de manière collective et collaborative euh, euh, ces, euh, ces données. Donc il y a des observatoires qui sont à destination des naturalistes, donc des gens qui euh, ont déjà une, des compétences euh, sur euh, l'identification d'espèces. Il y a des observatoires qui se destinent plutôt au grand public, donc là il n'y a pas de prérequis sur, euh, sur les niveaux, mais on va essayer d'amener les gens le plus haut euh, possible. Et puis des observatoires qui sont dédiés à d'autres groupes, les scolaires, euh, ou des agriculteurs, ou même des gestionnaires, donc là on, voit, on cible une, euh, un métier. Donc évidemment, tout ça, ça ne marche que parce qu'il y a des associations euh, qui sont derrière, qui vont donc euh, s'approprier le projet, qui vont construire le projet, qui vont le porter, avec après des relais locaux. Euh, et puis, euh, tout un groupe, évidemment, de participants, donc on a vu avec euh, des profils variés. Et donc, euh, nombre de participants, bah, évidemment, qui est variable. Hein. Quand vous êtes sur des observatoires euh, naturalistes, où il y a des fortes compétences euh, demandées, bah, il y a moins de monde que si on est sur des observatoires euh, plus... Euh, plus grand public, on peut mobiliser un petit peu plus de monde. Vous voyez qu'il y a un petit peu de monde, mais pas non plus, ça déborde pas, on n'est pas sur des millions de personnes, donc chaque personne compte dans ce genre d'observatoire. Euh, Alors on va venir à la question souvent qu'on pose en, en science, mais quelle validé, validité des données Alors déjà, quand c'est des scientifiques qui font des relevés, tout ça c'est déjà tout un problème sur la validité des données, vous avez dû entendre les débats sur le GIEC, sur les sur les données qui sont fournies par plein de pays, des vieilles données, des données nouvelles, les instruments qui ont changé, etc. etc. Alors quand ce sont des citoyens, monsieur et madame tout le monde qui font des observatoires, la question c'est vraiment la qualité des données. Bah, déjà on peut se poser la question, est-ce que ces est volontaires, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas, des fois pas formés, est-ce qu'il ne reste pas bien les consignes et protocoles protocole Pour ça on a un protocole de, de suivi des, des chauves-souris, où on demande aux participants, enfin, un des suivis c'est d'aller faire un circuit en voiture, et donc, comme ils nous déposent les fichiers de son, donc on a la durée, comme on a la géolocalisation, on a la longueur, et comme on est au musée, on est capable de calculer la vitesse. On a regardé la vitesse à laquelle ils allaient, euh, sachant qu'on leur a demandé de rouler à 25 km heure, plus ou moins 5. Et vous voyez que... Hop, voilà. En gros, pas mal de personnes respectent la consigne. Bon, il y a un qui a dû oublier de rouler, euh, voilà, il est parti, un hein, il s'est un peu emballé. Mais globalement, tout le monde respecte et... On est même étonné, il y a quelques personnes qui roulent moins vite que ce qu'on a demandé. Est-ce que vous avez une idée Personnes âgées On aurait pu rader, je regarderai. <rire> non, c'est que le, votre, votre compteur kilométrique, quand il indique 25, en fait, compte vous roulez à 22. C'est une dérogation métrologique qui est autorisée pour que vous ne soyez pas en, mis en porte-à-faux par rapport à la marée chaussée. Donc ça veut dire que ces personnes-là, là, qui roulent effectivement à. À 18-19 km. Sur leur compteur, ça indique sans doute 21-22. Donc les personnes respectent le protocole le plus possible. Souvent, ils ne sont pas payés, donc s'ils ne font pas les bonnes données, en général, les gens surtout sont auto Ils ne participent pas, ils vont pas leurs données. Deuxième chose, c'est est-ce qu'ils savent bien identifier Donc là, c'est un protocole de, sur les chauves-souris. Donc il faut que les personnes les enregistrent les, les, les écolocations ultrasonores des chauves-souris, qu'elles utilisent un logiciel, qu'elles s'identifient. identifient. Il y a des espèces pour lesquelles c'est particulièrement dur, même les experts, ils ont du mal. Et ici, on avait 40%. De taux d'erreur. Donc on n'est pas très loin de pile ou face. Ayant vu ça, ben, on a fait des stages de formation, on a mis en place des nouveaux outils, des nouvelles formations, et après un seul stage, on tombe à un taux d'erreur qui est de l'ordre de 7%. Voilà. Puis pour des espèces simples, ben, on est à moins de 1% d'erreur. Bon, ça c'est des naturalistes, on peut leur faire confiance. Qu'en est-il du grand public Donc monsieur, madame, tout le monde, vos grands-parents, petits-enfants. S'ils font un suivi euh, papillon de jardin, quelle va être la qualité des données qui vont, qui vont faire remonter Et bah, ça, c'est un peu par le hasard, mais il y avait un doctorant qui travaillait sur la relation entre plantes et, euh, et papillons. Mais ce qui l'intéressait, c'est aussi les plantes ornementales. Et ça, on n'a aucune information pour savoir quel lien il y a entre une plante ornementale dans un jardin et le papillon. Donc, il a demandé aux, aux participants du réseau de suivi des papillons de jardin de faire une photo avec une photo de la plante et une photo de, du papillon. Et, euh, on avait donc le lien entre euh, le papillon et la plante, donc c'était chouette, on pouvait continuer comme ça l'étude. Mais surtout, on a demandé aux observateurs d'identifier le papillon et la plante. Mais comment on avait la photo On a pu vérifier. On a eu 538 participants qui ont fait cette petite opération, donc près de 4500 photos qui ont été recueillies, puis à peu près 590 communes sur le territoire français. Et alors Est-ce que vous avez une idée du taux d'erreur de, de ce grand public 5%. On n'a pas laissé quelque part la trace. Non. Eh bien, c'est 5% d'erreur d'identification. Ouais, c'est tout simple. Hein. S'ils pensent qu'ils n'ont pas, ben, pas bien fait le boulot, comme ils envoient des scientifiques, c'est qu'ils doivent être très très sérieux, ils n'ont pas confiance, ils n'envoient pas les données. Donc il y a plein de gens qui doivent se censurer et tous les gens essaient de faire le mieux qu'ils peuvent. Donc si votre protocole ne donne pas des bonnes données, c'est que le protocole n'est pas si bon que ça. Voilà. Et on peut même comparer. Je te laisse, on peut même comparer les données des experts et des, des non-experts. Voilà. Alors c'est ce qui a été fait parce que donc oh, Christian vous a parlé des différents programmes qui existent et par exemple par rapport au papillon, il y a un suivi qui est proposé au grand public. Hein, donc, il y a un certain nombre de taxons qui sont suivis. Et puis, il y a un autre suivi qui est un petit peu plus destiné aux l'épidoptériste experts, Donc, c'est le sterf. Et donc, il a été possible de comparer les tendances donc, euh, en termes d'abondance. Donc, ici, on a un indice d'abondance. Et puis, comment... Hop, pardon. Alors là, j'ai... Hop, je reviens. Comment, en fait, ce, cet indice fluctue au cours du temps Et vous voyez qu'en fait, les tendances obtenues à partir des données grand public euh, sont assez comparables à ce qu'on obtient à partir des données obtenues via les, les observateurs experts. Bon. Euh, ça, c'est valable pour cette espèce, l'aurore, hein, mais ça a été validé, vérifié en tout cas, chez, chez d'autres espèces. Alors, évidemment, il y a des petites fluctuations, mais vous voyez que globalement, la tendance à long terme, elle est relativement semblable. Alors, quelle grande, quelle grande question scientifique on peut essayer de répondre avec ce type de suivi Parce que l'idée, c'était quand même déjà de documenter cet état de santé de la biodiversité. Donc, effectivement, on peut produire des cartes de distribution, documenter l'abondance des espèces et surtout leur tendance temporelles, comme on vient de le montrer. Donc, ça a été fait notamment pour tirer du stock. Donc, le suivi temporel qui a été lancé depuis 1989 et on suit, comme ça, on a dit, les tendances d'abondance de plus de 150 espèces. En cours, euh, en cours du temps, on voit qu'il y a un déclin marqué chez cette espèce hein, et on peut regarder comme ça pour des groupes d'espèces selon leur mode d'habitat. Euh, ici, vous voyez euh, bon, pour les espèces de milieux forestiers, euh, mais par contre, un déclin marqué chez effectivement les espèces de milieux bâtis et surtout pour les espèces de milieux agricoles qui ont décliné de plus de 30% au cours des 25 dernières années. Euh, alors c'est un indicateur, ça qui est utilisé, donc on l'a dit au niveau français, et qui documente en fait euh, l'état de santé de la biodiversité pour l'Observatoire national de la biodiversité. Mais euh, cette, ce protocole, il est utilisé dans les autres pays européens, ce qui fait qu'on agrège comme ça les tendances. Et du coup, il est utilisé comme l'indicateur euh, d'état de santé de la. De, enfin en tout cas des populations au milieu agricole d'oiseaux et qu'on voit, on retrouve en fait un petit peu le... Enfin, on retrouve le, le même pattern avec un déclin vraiment marqué euh, sur euh, les dernières décennies. Donc, euh, peut-être que vous avez en entendu parler, enfin, si vous êtes passé à travers, c'est que... <rire> voilà, donc c'est effectivement, vu les, les chiffres qui venaient de sortir, là, en décembre, quand on a calculé l'indicateur, euh, c'était assez affolant sur les deux dernières années. Et donc, du coup, le choix a été fait effectivement de lancer un, un message d'alerte, en tout cas, pour signaler qu'il y avait... Un, Vraiment un déclin important au niveau de, de ces populations d'oiseaux. Euh, alors, en même temps, on a envie de savoir, au-delà du de, fait de documenter, on a envie de connaître les causes, essayer de mieux comprendre un petit peu qu'est-ce qui, qu qui se joue euh, derrière hein, et euh, bien sûr de lier ces évolutions d'abondance avec euh, différentes pressions qu'on est euh, actuellement et notamment donc, ce qui est changement d'usage. Alors, on va vous citer juste quelques exemples. Euh, je laisse la parole à Christian. Donc c'est aussi un aller-retour entre, entre ces programmes où des fois, euh, on a un pattern général produit par un indicateur euh, produit par les citoyens. Et après, il faut essayer de trouver les causes. Donc ça, ça demande des fois aux scientifiques de, de, de repartir sur le terrain, faire une manip' un, un peu particulière, notamment en milieu agricole. On a regardé un petit peu l'abondance de différentes espèces d'oiseaux Là, j'en ai présenté trois euh, en fonction de pratiques agricoles conventionnelles. Donc il n'y a pas de bio. là euh, et pour lesquelles les, les trois pratiques euh, vont concerner euh, l'élimination des mauvaises herbes. Euh, donc euh, soit on ne on laboure pas le sol et on met un couvert hivernal, notamment une luzerne. Soit on peut faire classiquement comme on fait depuis très très longtemps, c'est-à-dire qu'on laboure profond. Là. Donc toutes les, tout euh, tous les mauvaises herbes sont mises sous terre, à 15 cm de profondeur. C'est ici, vous voyez, donc là, comme une chute assez forte puis ce qu'on peut aussi faire, c'est euh, ne pas retourner le sol, mais mettre un bon coup d'herbicide euh, que tout le monde connaît un peu, euh, qui fait des campagnes rouges à cette époxy. Euh, et là, vous voyez, c'est ici, où les abondances, elles ont quand même assez chuté. Donc euh, c'est peut-être une des causes, parmi tant d'autres, qui peuvent expliquer en fait, ce déclin d'oiseaux en, en milieu euh, agricole. Donc on a parlé effectivement de cette intensification des pratiques notamment milieu agricole mais on a aussi un processus d'urbanisation avec et associé à ce processus d'urbanisation on a le développement de l'éclairage alors c'est bien parce que ça on voit la nuit ça, mais effectivement, on a une utilisation de plus en plus importante, et notamment maintenant avec le développement des LED, on a tendance à illuminer un peu partout. Donc on s'est posé la question il y a quelques années de savoir, ben, mais au final, est-ce que ça a un impact Parce que ben, forcément, ça modifie un petit peu les rythmes circadien. Et euh, on a choisi de regarder euh, ce qui se passait notamment pour les chauves-souris, puisque, comme l'a dit Christian, on disposait de données dans le cadre du programme vigiquero qui avait été lancé en 2006 donc, euh, et qui couvrait le territoire national. Donc c'était possible du coup, de regarder comment l'abondance des chauves-souris était affectée par euh, l'éclairage artificiel nocturne en comparaison de près de 1000 agriculture intensive versus de l'urbanisation, donc juste de l'imperméabilisation des sols et de voir un petit peu quelle était l'importance relative. Donc pour ça, on a donc analysé les données d'abondance. Ici, c'est une espèce et on voit que plus l'éclairage, l'intensité lumineuse augmente, moins l'espèce est abondante. Donc on peut retenir la pente de cette relation. Et ça, on a regardé, ça, c'est pour 200 mètres autour euh, donc, euh, des, des données euh, qui sont collectées, des, des sites suivis euh, par euh, Vigie donc pour lesquels on a des données d'abondance. Donc, on regarde la pollution lumineuse autour et on, on regarde. Donc, on regarde à 200 mètres. On a fait la même chose à 500 mètres et puis à 1000 mètres. Alors, je dis on, mais c'est Clémentine Azam, qui était doctorante dans l'unité, qui a, qui a fait ce travail là. Et donc, comme ça, on peut regarder eh bien, comment euh, en moyenne, euh, l'espèce, ici euh, la sérotine, est influencée par euh, cette euh, lumière et donc on voit qu'elle est impactée négativement. Donc la pente est négative hein, et ici, quelle que soit l'échelle. Donc maintenant, si on regarde la même chose par, euh, par rapport à l'agriculture intensive ou par rapport à... À l'urbanisation en général, on peut regarder est-ce que plus l'urbanisation augmente autour de mes points, est-ce que, pareil, est-ce que j'ai moins d'abondance ou est-ce que, au final, ça joue assez peu Donc, elle a fait la même chose et elle a regardé, donc, pareil, la relation. Donc, plus l'urbanisation est importante, moins, effectivement, on a de chauves-souris, enfin, de cette espèce, moins il y a d'individus en activité. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand il y a la pollution lumineuse en plus, ça affecte d'autant plus négativement. Mais ce qui joue le plus, c'est l'agriculture intensive à côté. Donc il y a un effet le plus négatif sur l'abondance, et ça, quelle que soit l'échelle. Alors, derrière tout ça, on sait qu'il y a une modification globalement des conditions environnementales. Et évidemment, on a envie de de mieux comprendre comment ça se passe globalement à l'échelle des espèces. Donc, euh, on sait que d'une manière générale, c'est les espèces spécialistes, hein, donc, qui, par exemple, sont plutôt dans un type d'habitat, qui ont des, conditions, des exigences environnementales assez strictes, hein, euh, donc, qui sont affectées euh, plutôt négativement par les changements que les espèces généralistes. Ça veut dire qu'on va trouver en moyenne dans plein de types d'habitats différents. Donc, euh, à partir des données de sciences participatives qu'on avait, on a pu calculer comme ça un indice de spécialisation pour chaque espèce. Donc, par exemple, le merle, il est assez généraliste. Et puis, euh, par exemple, par contre, la louette, hein, on va trouver essentiellement au milieu agricole, eh ben, elle va avoir une forte valeur d'indice de, de spécialisation. Après, à partir des données qui sont euh, collectées, par exemple, par le suivi euh, temporel des oiseaux communs, on peut calculer pour chaque site suivi, le degré moyen de spécialisation de la communauté. Donc, si je le refais, donc, euh, ça c'est nos... Hop là, pardon <rire> C'est nos, nos sites suivis pour le stock, et vous voyez que sur ce site-là, eh ben, il y a une mésange bleue qui a été notée, deux merles, etc., etc. Et puis, ben, pour chaque espèce, on a un indice de spécialisation. Donc, on peut globalement calculer un degré de spécialisation moyenne de la communauté. Et ça, on peut regarder ben, globalement comment est-ce qu'il réagit quand on est dans des milieux qui sont plus ou moins affectés par la modification des habitats. Ce qu'on voit, c'est que plus la dégradation des habitats est importante, donc que ce soit de l'intensification des pratiques, de l'urbanisation, enfin on l'a vraiment testé sur euh, plein de groupes sur, euh, et par rapport à différents types de pression, plus on a tendance à avoir hein, des espèces qui sont, euh, pour lesquelles il y a moins d'espèces spécialistes et plus d'individus euh, d'espèces généralistes. Donc globalement, on a... Globalement, actuellement, des communautés qui étaient un petit peu diversifiées comme ça, selon les habitats, donc plutôt constituées par des espèces spécialistes qui tendent de plus en plus à être progressivement remplacées par des espèces qui sont plus généralistes. Alors C'est en nombre d'individus, ça veut dire que proportionnellement, on a plutôt des espèces. Et donc ça, on parle de processus d'homogénéisation biotique parce que ça veut dire que globalement, dans tous les habitats, on va avoir tendance à avoir de plus en plus des communautés constituées des mêmes espèces qui se ressemblent de plus en plus. Alors effectivement, on peut se demander, bah oui, mais est-ce que c'est grave Donc ça pose des questions effectivement en termes fonctionnels, mais on peut effectivement s'interroger quand même sur la perte de tous ces spécialistes. Donc, c'est le processus d'homogénéisation biotique et ça, on l'a documenté de la même façon, donc toujours à partir des données issues de sciences participatives. Ici, on a parlé du stock pour la France, mais il y a les mêmes types de suivis qui sont faits dans les autres pays européens. Et on a montré que depuis 1990, il y avait eu comme ça un processus d'homogénéisation biotique marqué à l'échelle de l'Europe et donc un, un déclin de ces espèces. Euh, voilà, qu'on retrouve en fait dans les différents pays et qui est probablement une signature de l'effet des changements d'usage des sols qui ont existé par le passé. Alors, euh, on a parlé de changement d'usage, mais on est bien sûr dans un contexte de, de changement climatique marqué et de réchauffement climatique important. Donc, effectivement, euh, on a besoin d'essayer de mieux documenter ces effets sur la biodiversité. Et euh, enfin, en tout cas, c'est d'autant plus facile de documenter ces effets qu'on se place à large échelle et qu'on va pouvoir analyser aussi des données temporelles assez longues. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est le même principe que pour le, le SSI ou le STI. Pour chaque espèce, en fait, il est possible de calculer un indice thermique des espèces. Donc on prend l'aire de distribution de l'espèce et puis on prend par exemple la température moyenne de son aire de distribution. Donc on a des espèces à affinité chaude et des espèces à affinité froide. Et hop, pardon, j'y arrive. Qu'est-ce que je passe Je suis désolée. Ben, je remonte là. Voilà. Et donc, de la même façon que tout à l'heure, on peut calculer un indice thermique, une affinité thermique moyenne de la communauté et voir comment est-ce que ça fluctue au cours du temps. Donc, ça mesure quelque part la composition en espèces chaudes et en espèces à affinité froide, donc dans la communauté. Comme on a des séries temporelles depuis 89, on peut regarder comment ça a fluctué. Et on se rend compte que, globalement, les espèces à affinité chaude sont proportionnellement de plus en plus représentées dans les communautés. Donc ça va, on se dit les communautés s'adaptent, elles changent de composition et donc les espèces à affinités chaudes deviennent de plus en plus nombreuses, enfin en tout cas de mieux en mieux représentées dans les, dans les communautés. Alors si on regarde, eh bien, on se rend compte qu'en fait, il y a un décalage par rapport au climat et donc il y a un retard qui s'est accumulé parce que le, le climat, les températures, elles ont augmenté beaucoup plus rapidement en fait. Et euh, surtout, les espèces, selon leur groupe taxonomique, elles ne vont pas répondre de la même façon. Et là, par exemple, entre les oiseaux et les papillons, on, on voit qu'il y a un retard, un décalage. En 18 ans, il y a un retard de 212 km pour les oiseaux, 135 km pour les papillons, par rapport aux températures. Donc on parle de dette climatique et surtout d'un décalage entre les groupes, ça veut dire d'une désynchronisation. Donc c'est pareil, on peut se poser des questions en termes de fonctionnement et de répercussions après sur le long terme. Alors, bien sûr, on se dit, OK, il y a tout ça qui se passe, mais concrètement, est-ce qu'on peut faire quelque chose et est-ce qu'on a des moyens d'agir et est-ce que ça marche ou pas donc, euh, notamment, est-ce que la protection d'espèces, la protection d'espace, ça fonctionne Alors actuellement, on a une thèse sur, euh, qui travaille, euh, donc Elie Gaget, qui travaille hein, sur les oiseaux hivernants. Peut-être que si vous êtes ornithologue, vous avez participé au comptage wetland, donc en hiver. Hein. Lui, il analyse les données, là. Donc, il y a 145 espèces sur 2700 sites qui sont suivies depuis 22 ans, donc à l'échelle du bassin méditerranéen. Et il montre, de la même façon, qu'effectivement, bah, on a une augmentation des températures, mais on a bien une augmentation. Du Cti donc de cette affinité thermique moyenne des communautés donc globalement les espèces hivernantes ben, on a des individus des espèces chaudes qui sont de mieux en mieux représentés mais euh on peut se demander derrière, oui, mais alors est-ce que c'est toutes les espèces qui réagissent de la même façon ou est-ce qu'il y a des espèces qui s'adaptent quelque part mieux, qui répondent mieux à ce changement climatique Donc, pour ça, donc ça, c'est la tendance du CTI au cours du temps et on peut le recalculer sans l'espèce. Alors, par exemple, sans l'espèce I pour voir comment elle contribuait. Ici, on voit que sans l'espèce, le CTI, il a une tendance beaucoup plus forte. Donc, en gros, elle contribuait négativement alors que l'espèce J... Sans elle, le CTI était... Euh, enfin, sans elle, il est, plus, il est plus, moins fort. Donc, elle avait une tendance, une contribution, on va dire, positive. Donc, pour calculer comme ça, pour chaque espèce, est-ce que, globalement, elle contribue à ce que la communauté, quelque part, s'adapte mieux Enfin, entre guillemets, est-ce qu'elle répond mieux au changement climatique ou pas Et ça, après, du coup, comme on sait ça pour chaque espèce, on peut regarder, ben, est-ce que, par exemple, les espèces protégées, globalement, elles répondent mieux, elles s'ajustent mieux à ce changement climatique que des espèces non protégées. C'est ce qu'il a fait. Et donc, il a regardé pour les espèces donc, qui bénéficiaient de statuts de protection, donc de la directive oiseau et de la convention de Berne, euh, donc dans les espaces qui bénéficiaient, qui avaient, donc dans les pays signataires de ces directives, versus dans des pays où euh, ce type de convention n'était pas signé, où les espèces même si c'est les mêmes espèces, elles ne bénéficient pas, là, pour le coup, de protection. Et on voit que, globalement, les espèces qui contribuent le plus sont les espèces protégées et dans les espaces où elles bénéficient de ces statuts de conservation, donc de politique de conservation. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on met en place ce type de politique de conservation, ça a un effet positif et ça permet aux espèces de mieux répondre aux changement climatique de mieux s'adapter plus favorablement. C'est vérifié ici pour les espèces et le même type d'analyse a été réalisé, donc là c'est par Pierre Gauser, hein, c'était aussi un étudiant en thèse hein, euh, qui était à Montpellier. Et il a regardé, donc, à partir des données du stock, donc suivi temporel des oiseaux communs, est-ce que quand la proportion d'espaces protégés à côté des sites suivis était importante, est-ce que globalement, la composition des communautés s'ajustait mieux au changement climatique. Et oui, là encore, on voit que bah, plus ça augmente, plus, effectivement, ça répond mieux à ce changement climatique. Donc, le message, il est quand même, effectivement, assez fort. Et c'est un message qu'on peut uniquement mesurer à ces échelles-là, à ces larges échelles, et grâce au programme de sciences participatives, parce que le monde n'aurait pas les moyens de le faire sur des sites beaucoup plus en local. Euh, voilà, donc, je laisse la parole à Christian pour le bilan. Euh, donc un bilan, euh, bah, les scientifiques qui, qui participent, hein, qui s'impliquent, en fait, quand ils, sont, ils sont assez contents euh, en termes de production scientifique, en termes de production d'indicateurs. Euh, et puis c'est surtout un succès parce que ça permet de travailler avec pas mal de personnes. Ça, c'est chouette, ça, c'est enrichissant. Il y a là en France à peu près 15 000 observateurs qui sont actifs euh, chaque année. Et, euh, et une des origines, je pense aussi, c'est est-ce euh, que les participants, ils ont, ils ont perçu l'enjeu qui était derrière, la question qui était derrière. Euh, est-ce qu'ils ont, au travers du travail qu'ils ont fourni, est -ce qu la formation qu'ils ont eue ou la façon dont le protocole était annoncé, est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils font quelque chose de, de, qui marche Est-ce qu'ils ont confiance dans le résultat On a parlé tout à l'heure de ce qu'on fait remonter ou pas l'information. Donc, il y a aussi un, ressent, un ressenti euh, de, des participants. Et donc, ben, évidemment, cette récompense, c'est... Euh, c'est de, de, des fois de découvrir un nouveau domaine. Hein, euh, des observateurs qui font des appareils photo et qui commencent à roder les mouches et les petites guêpes et qui regardent sur les, les fleurs, tout ce qui se passe et qui voient la diversité qu'il y a. Souvent, ils sont assez émerveillés. Ceux qui mettent des casques et qui entendent les chauves-souris la nuit. Enfin, donc, il y a cette récompense là de, de découvrir un peu les facettes de la biodiversité. Il y a aussi des fois faire partie d'un groupe, des personnes qui vont se regrouper ensemble, qui vont partager. Euh, euh, voilà et donc, ben, tout l'enjeu, c'est de réussir à, à trouver des moyens de, de, de faire faciliter l'adhésion de tous les participants, et ça, à tous les niveaux possibles, un petit peu de, de la société, à différents âges, que ce soit des scolaires, que ce soit des retraités, que ce soit des actifs, que ce soit... Euh, voilà, donc il faut réussir ça. Ça demande beaucoup d'outils, de, d'animation, et évidemment, ça, c'est juste possible que parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont derrière et qui vont porter le message, qui vont animer et qui vont euh, donner et impulser cette énergie. Alors, qu'en est-il en milieu marin euh, bah, Nous, on est arrivé en station Biologie Marine il y a un an avec l'idée de, de s'impliquer. Euh, notre constat, c'était qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de structures associatives qui, euh, qui portaient beaucoup, beaucoup de programmes. Et que peut-être qu'il y avait peut-être proportionnellement moins de scientifiques impliqués dedans. Donc voilà. Donc euh, euh, l'idée, c'est que euh, on dit nous deux, mais il y en a d'autres collègues aussi qui arrivent. Donc euh, c'est aussi de donner un, un, un coup de pouce à ces programmes-là. Et donc euh, bah, un petit coup de pub. Euh, là, avec euh, plusieurs euh, structures, on est en train de monter un observatoire des hautes de grève, donc notamment sur s'intéresser sur le un truc bizarre, le, la laisse de mer. Je suis parti en arrière. Voilà. donc ce dépôt d'algues et euh, qui ont un intérêt euh, écologique. Il y a de nombreuses espèces emblématiques qui sont dessus, mais on a aussi un rôle fonctionnel puisque ça, ça contribue sans doute à nourrir les plantes euh, du haut de haute plage et ces plantes de haute plage qui vont sans doute nous aider un petit peu à lutter contre le, la remontée brutale des eaux. Euh, voilà. et malheureusement, ces laisses de Merlin, elles sont des fois un peu ramassées, donc l'idée, c'est d'intéresser un peu à tout ça. Et pour l'instant, on a développé un programme de sciences participatives d'abord à destination des, des scolaires et du grand public avec de nombreuses structures partenaires déjà. Voilà. Et ben, merci pour votre attention. Et puis surtout, là, on n'a pas assez de place, mais il y a 15 000 personnes à remercier sur tous ces programmes-là. Voilà. Merci. merci